Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui je vais vous emmener sur une de mes balades préférées qui se situe du côté de Douarnenez et là, en face de vous messieurs dames, je vous présente la baie de Douarnenez une des plus belles baies du monde, sans aucun chauvinisme, c'est parti les amis je vous emmène avec moi hein Allez mes mères, allez, allez, devant, devant, droite. Mais alors, elle est déjà fatigué Elle de commencer mes mères. Ah oui, mais ils ont envie de me coucher moi. Fais saut. C est parti. Allez, devant. Alors, la difficulté sur ce type de terrain, c'est la multitude de montées-descentes. Ça fait un petit peu comme si vous faisiez du fractionné. Vos muscles ne comprennent rien. Un coup excentrique, un coup concentrique, un coup je me raccourcis, un coup je mélange. Vos muscles ne comprennent rien. Et du coup, c'est ce qui fait la particularité, la difficulté de la côte bretonne, et particulièrement de cette côte où ça n'arrête pas de monter, descendre, monter, descendre, avec des terrains plus ou moins techniques. Et c'est ce qui en fait son charme, son attrait, son kiff pour tous les trailers du coin. Parce qu'on est beaucoup à venir ici s'entraîner. Parce que c'est génial quoi. Tout simplement. Bon là c'est un peu moins génial. Voilà. Mais on s'adapte On monte Ou on reste là On se baigne Bon bah je crois qu'on va rester là hein Hein On fait quoi On y va Elia On fait quoi Toi tu veux rester là Tu veux te baigner On va se baigner Oh là Ça c'est agréable Ça refroidit les patouilles On gratouille Ouais Allez on y va Allez devant Hop non, pourquoi pas Allez Lia, hop, devant Voilà, c'est parti Droite Yes Et gauche Alors il faut savoir aussi que cette côte est très très appréciée des chasseurs sous-marins parce que de nombreux accès permettent d'aller jusqu'à la mer assez facilement et euh, bah, c'est vrai qu'on trouve énormément de types de poissons, alors de moins en moins avec les années qui passent et euh, forcément les, euh, bah, les, les quantités de poissons tout simplement qui, qui diminuent, euh, mais ça c'est partout et du coup ça rend la chasse sous-marine beaucoup plus difficile et du coup il faut aller souvent un peu plus profond, c'est un peu plus technique, voilà. Euh, et du coup on, on y trouve ici bah, toutes sortes de poissons euh, On y trouve du sard, du bar, de la, de la dorade, du mulet, euh, de la vieille voilà, On y trouve euh, du lieu aussi voilà, On y trouve quand même beaucoup de, de sortes de poissons Et c'est euh, un endroit qui est vraiment très privilégié pour, euh, bah, pour tous les chasseurs sous-marins et les pêcheurs Quels qu'ils soient Voilà, enfin, C'est vraiment magnifique, hein. je vous laisse euh, admirer hein On est quand même privilégié les amis <rire> et oui. Pendant que les mères s'enfuient. Merde, j'y vais. Eh mais c'est que vous êtes pas bretonne pour rien vous hein l Hydratation, c'est important mesdemoiselles Hein Oh là là, je me suis brouh Je suis bien dans l'eau Boubou Comment c'est possible En vrai. Comment c'est possible un truc comme ça On pas Bon, imagine. T'es avec un groupe de collègues. C'est le petit déjeuner. Il y a le café qui est chaud. Il y a un copain qui est parti chercher une petite baguette, tu vois, tranquille. Le mec a un run baguette. Il se fait un truc run baguette comme ça le matin, tranquillou. Toi, tu te réveilles, peinard Et là, qu'est-ce que t'as Ça... Ouh Ouh sans déconner, sans déconner, c'est pas le rêve ça Bah si, Vas-y Vas voilà, voilà, voilà. tu sais ce qu'il te reste à faire Enfin non, venez pas en Bretagne, ceux qui n'y sont pas. On est bien quand même, entre nous. Non, je déconne, venez on visiter la Bretagne, c'est génial. C'est génial eh, Mais moi j'ai 10 ans, hein Moi normalement c'est fini pour moi, ces conneries, hein Moi moi, normalement, c'est fini. Moi, disant ans, euh, dis stop, hein. Donc, euh, bah moi, je fais une pause. Voilà. J'ai décidé, je fais une pause. J'ai décidé, j'ai saisi de mes mères, je me roule dans la pelouse. Oh là là. Oh là là. Hein Ah, ça fait fini bien. Ouais. Et elle est où, l'autre Elle est où, ta sœur Hein Elle est où la petite fusée c est parti Bon, on va la revoir, on va la chercher On va la chercher Allez, on va la chercher Allez, devant Alors l'inconvénient sur ces chemins-là, c'est parce qu'il y en a quand même un, c'est que c'est pas une boucle. Du coup, là, je suis parti, je vais faire un petit demi-tour Et on change de sens pour un autre paysage, parce que à chaque fois, c'est un paysage différent. Ça a beau être la même côte, c'est pas pareil Allez, c'est parti Ah, t'as raison. On va faire une pause hein. Ouais, on va faire une pause. Allez, bonne sieste. Bon, on est bien, mais si on y allait Hein Qu'est-ce que t'en penses On y va Allez, on y va On y va Ah bah voilà C'est parti Bon, je crois qu'il y en a une qui commence à subir sa race. Allez, merde Allez Oh, oui Oh là là, c'est dur, hein Fiu. Enfin, je vous disais qu'au retour, on découvre des choses qu'on n'avait pas vues à l'aller. C'est joli, ça. Le petit œil en direction de la mer. Peut-être un petit message envers les pêcheurs, envers les marins, envers les pirates. Parce que c'est une ville de pirates. Ça, c'est un... On vous regarde, quoi. N'est pas nous chercher. C'est ça que ça veut dire, ça. Allez filles Allez filles, allez filles Allez, marteau On est bientôt arrivés, fifi Allez On y croit, gros nez. Et voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette petite balade sur la côte de Dornenay avec la baie de Dornenay en visibilité tout du long de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que toutes mes mères vont survivre à cette balade. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien et à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François, bye bye